Alors je m'appelle Aurélie Salignon, je suis rentrée à l'Estrie en 2011 sur la promotion 45. J'ai suivi un parcours dédié à l'événementiel et c'est aujourd'hui mon métier. J'ai créé mon entreprise qui s'appelle Aurélie Salignon Événements. En un mot, ça m'a apporté du réseau un réseau solide et fiable. Sinon, professionnellement, euh, l'UCLI m'a apporté quand même de grandes compétences de savoir-être, de savoir-vivre et aussi des soft skills qui sont très importantes dans mon métier de l'événementiel. Ce qui fait sens dans mon activité, c'est vraiment le, la connexion, le rapport humain. C'est quelque chose qui est une valeur, euh, je pense, euh, inspirée de l'Estrie, enfin, de l'UCLI de manière générale, puis de l'Estrie et qui, euh, qui en 2020, 2021 a de la valeur aux yeux de tous. Avec la situation sanitaire qui nous, qui nous a confinés chacun chez soi, on a eu besoin de connexion et l'événementiel, c'était au service de cette cohésion. Euh, c'était vraiment au, au service de l'humain et c'est, je pense, la valeur principale de mon métier et ce qui fait aujourd'hui que j'ai envie de continuer. J'ai visité le chantier du Campus Saint-Paul avec l'équipe de la fête des cathos. et euh, cette visite elle a été très marquante puisque euh, on n'était pas considérés comme euh, les petits étudiants à qui on montre euh, rapidement le foyer parce que c'est tout ce qui va les intéresser. On nous a fait vraiment une visite complète du chantier, on nous a inclus dans tous les plans. C'est une université où on a beaucoup d'écoles qui ont tout un parcours en commun, c'est d'inclure intergénérationnellement et interculturellement chacun dans les... finalement, dans, pour que chacun puisse poser sa pierre en fait, euh, à l'édifice de l'UCLI. Réseau, interculturel et savoir-être. Donc si j'ai un conseil à donner aux étudiants d'aujourd'hui, c'est de faire des rencontres et de ne jamais négliger quelques rencontres qu'elles soient. Parce qu'elle peut toujours apporter quelque chose, peu importe à quel moment, mais elle apportera toujours quelque chose. Saisir les opportunités